Salam alaikum, beaucoup de téléspectateurs de Lugati. Merci, euh, M. Euh, Aziz Mangilen. Oui, M. le directeur, euh, nous avons donné le 8 mars 1900... 2019 nous avons le service Boba Glegi. Nous avons eu un peu de temps. Nous avons eu un peu de temps. Nous avons eu un le bilan d'étape. Je euh, vous euh, remercie, M. Abdou. Le 8 février, plus exactement, euh, nous avons eu une passation de service. À Hôpital Amrusachimbay, l'hôpital Matlabulfaouzeini. Nous avons fait attaque IR, nous de santé, fait attaque de mort, fait une attaque de mort, nous avons fait une attaque Indy, sommes en transformation. Nous avons fait des Manam suis le seul fi être se à l'hôpital Lolo, à l'hôpital Lolo, à l'hôpital Lolo, à l'hôpital Lolo, à l'hôpital Lolo, à l'hôpital et offre spécialisée bi la chirurgie. chirurgie chirurgie beaucoup dégué opération médecine opération c'est hospitalisation et traitement médicamenteux laboratoire item imagerie de soutien hôpital il y a des choses qui sont fi des choses le projet est fait que bilan est très important. Je suis venu avancer. Chantoguntiam. Je suis Uh, te ce uh, nangou itam um, charge bi manam euh disayou liguey bekk yep ben ah, comme question que je suis je tout est correct de ça est non contractuel, te laisser non contractuel, a une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 euh, les stages non rémunérés, que de se faire. Ils que de transport. faire. Euh, bo, bo euh, de nous avons nous. Nous avons fait des choses pour nous. Nous de fait des choses pour de nous avons de mettre en place, de, en place, de en place euh, nouveau contrat social pour la performance, nouveau contrat social pour la performance. Vous nouveau contrat social pour la performance. de nouveau contrat social pour la performance. Nous avons fait nous ont aidés des choses nous mettre des choses nous les consommables, je pense que c'est un conseil il des Ce qui est conseil qui est très important, c'est qu'il y a un personnel qualifié. spécialiste, supérieur, d'état ou sage-femme d'état. Il n'y un contrat, il a un contrat ci 2019 euh on a effort financier bu solo bo conseil euh, nako nous résultats ndax gis nagn ne yokoute que nga xamni satul activité bi manam ni je voudrais expliquer. Je voudrais dire c'est une parti. Je contrat. Je dire que c'est que nous avons peut-être agenda. voyez stratégique nouveau contrat social pour la performance. Et nous Docteur, vous avez vu vous avez vu aussi, je ne sais que Oui, c'est ce que je veux dire. Je l'hôpital, il pas de le directeur est l'hôpital. Il y a hôpital. Il y de la porte, à la mort, madame, tu es de vous vous vous vous vous nous une activité respectable une activité honorable Madame hôpital du euh, euh, service de soutien parce que plateau technique il faut que de service de soutien euh, y a de moi, laboratoire et imagerie. Il faut que vous pour le Est-ce que donc, spécialités sont dans l'hôpital y laboratoire qui a euh, Nous avons fait un équipement. L'objectif est que le type d'appareil est le type d'appareil le laboratoire de Foubury est le type d'appareil le type nous avons une stratégie de sous-traitance. Nous avons signé un laboratoire nous prélever. rendre disponible l'offre. Nous avons une Même si nous avons une possibilité de faire des prélèvements de le prélèvement, il y a un exemple qui est un exemple bouger. Et ça, c'est l'économie qui a le pouvoir d'achat malade. L'imagerie, c'est-à-dire qu'on peut offrir les règles qu'on fait. C'est l'imagerie par résonance magnétique. Et ça, il y a un hôpital dans les régions Amoukou. Donc, il une radio standard, il une échographie avons le scanner machallah ce plateau technique est également récurrence pour raison de panne nous avons maintenance tout ce plateau est disponible il avons un mën nañ ci duggu euh ni spécialité amnafi, amna fi waye li ëpp ci spécialité amna fi mu les bo len xajalé ci walu spécialité médicale ak chirurgicale euh ci walu spécialité médicale cardiologie amnafi, dermatologie néphrologie euh xamna bu bu ko lajé ñu duggu ci définition yu xootal le Fofu, nous même si avez fait des spécialités cardiologiques par exemple mais nous avons fait le ministère de la santé nous fait hôpitaux hôpital par niveau nous avons fait hôpital de niveau régional et hôpital de niveau national nous avons fait dans plateau technique donc l'hôpital de niveau national nous avons fait hôpital les pouvoirs ne sont pas Hôpital de niveau Nouveau. régional, il des même si spécial, des malades, qui sont des a des des Solution, Solution oui, vous avez de piles électriques, piles cardiaques. Des gens, nous pour le moment. Donc, on niveau national de niveau Nous avons le travail de spécialité la nourriture. une neurologie, la neurologie neurochirurgie. C'est Donc, il y le même bouffet qui est c'est la pathologie, c'est le malade est malade, faut hôpital de niveau régional. Non, donc il y a des causes sont directeur, je covid la covid la lan février corona position hôpital pour wow euh jere euh, coronavirus covid-19 euh, euh public -yep, ben euh, le ministère Terelle qui euh, riposte. Il y une phase de réponse. Ensuite, il y une phase de résilience. Madame Taïdi, euh, le ministère a fait directive Il directive nationale. Euh, ganao Mesures d'hygiène de, de publique, comme le de lavage des mains, le de port de masque, la distanciation physique. Dans toutes les structures publiques, les structures publiques, nous avons fait dispositif de riposte au niveau de l'hôpital. Nous avons fait un dispositif de lavage des mains dispositif de contrôle du port de masque. Ouais, et tem, de tibir, distanciation physique. De nous avons à, à nous place, nous louer à un siège à l'extérieur, Nous avons la distanciation. Nous avons hôpital consultation Nous avons un loué à, à l'extérieur, il a dit hôpital, a donné place places à saisir pour salle d'attente. Euh, L'Oueloube Moujalé a euh, amené après une euh, instruction pour oublier le centre de traitement épidémiologique CTE. Donc, l'hôpital Bidél sur ses fonds propres, oublier CTE, euh, nga hamni, gouverneur de la région, Moko inauguré le 15 avril 2000, euh, 2020. Bon, ben fonctionner. Euh, en charge plus de 50, voire 60 malades. en charge de euh, ben, de 50, voire 60 malades. en charge de malades. en charge de, fay, de fay nous devons reconnaître le nous devons reconnaître que nous devons reconnaître que nous devons reconnaître que nous nous savons que nous devons reconnaître que nous devons reconnaître que nous devons reconnaître que nous devons reconnaître reconnaître et les mesures qui avons appliquées, le gouverneur a dit le comité régional de gestion de l'épidémie est CRGE. CRGE est en tant que structure hospitalière. Nous avons fait une réponse régionale pour participer à la réponse régionale. de avons participé à la réponse participé Nous avons nous sommes en charge de la question de la COVID-19 et de la région. Nous sommes le médecin-chef de la région pour piloter la réponse régionale. Nous sommes le médecin-chef de district. Nous sommes les maladies de la CETE. Nous avons presque tous les districts de la CETE. Nous avons une collaboration beaucoup. Nous avons beaucoup de collaboration. Euh, ba taxna euh, en tout cas cohérence bi nga xamné mom lañ doon xaar ci ci fonctionnement système de santé régional bi lolou guiss nañ ko autorité administrative muy gouverneur muy préfet département yep ci nek mettre en place comité départemental de gestion de l'épidémie euh yoyep comité taxna tay en tout cas région de louga alhamdoulillah guiss nañ né amna dig bo xamné xawnañu beuri ay cas touti waye ni en tout cas il faut que nous c'est comme une police du port des masques équipe il masque' masque des c'est ça. que c'est un peu comme ça. Ils savent que c'est un Ils savent que c'est un peu comme ça. c'est pour c'est pour peu comme ça. Ils savent que c'est un peu comme ça. Ils savent que c'est un peu comme ça. Il y a un réflexe, c'est un mauvais réflexe. Il que nous masquer. Il faut Il faut se masquer. de Il faut se masquer. de faut Il Il Il si vous avez instruction nous par rapport au respect strict des mesures barrières. Dans toutes les structures publiques appliquées, nous avons fait nous ont fait des nous ont nous ont fait des nous nous ont des choses qui nous ont fait des choses je suis très heureux de vous parler. de Émission, télévision des médias puissants qui ont et qui ont été mis en lanen li moy euh fatali ne ni pas ne tak masque même buñu manam masque mën nañ ko am té duñ ko xam wala bok du am jarbat dem delo ku warna Gire arlen En tout cas, nous avons offre de soins, offre de santé. Nous avons amélioré. ministère de la Santé, euh, conseil départemental, mairie de Luga. Kon objectif nous nous nous directeur régional, il Louga. a a